Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'acte en main qui est une technique d'optimisation financière. Si vous qui m'écoutez, vous êtes investisseur, vous pouvez être tenté de vouloir euh, voilà, euh, emprunter par exemple au maximum et on va voir ce que ça peut engendrer. Quand vous achetez un bien immobilier, euh, la plupart du temps, d'ailleurs que ce soit même votre résidence principale ou euh, un bien locatif, vous allez emprunter, sauf si vous avez la chance d'avoir les fonds. Et vous pouvez emprunter, donc, il y a le prix du bien immobilier en lui-même, il y a d'éventuels honoraires d'agents immobilières si vous passez par cet intermédiaire euh, pour acheter ou pour vendre, et vous avez immanquablement les frais de notaire, que l'on appelle ainsi, alors que bah voilà, le notaire collecte les taxes pour l'État et les reverse, et lui ne garde qu'une petite partie, ce sont ses évoluments, sa rémunération. Exemple, et vous avez dans la suite de cette vidéo un exemple de petite annonce avec un bien immobilier et puis la, la façon dont c'est rédigé dans le compromis. Vous avez un appartement à 100 000 euros, des honoraires d'agence à 5 000 euros, plus les frais de notaire de 9 000 euros, total général 114 000 euros. Vous pouvez dans, un certain, dans une certaine mesure emprunter à 100%, soit 105 000 euros, ça peut être possible pour la banque. Alors attention, c'est tout sauf automatique, ça dépend de votre dossier, de votre capacité d'emprunt, de la conjoncture également, de beaucoup de paramètres. C'est en aucun cas une règle, mais c'est une possibilité. Il y a aussi une autre euh, configuration, vous allez emprunter à 110%, c'est-à-dire vous empruntez frais de notaire inclus, et là c'est plus difficile, puisque dans un cas classique, la banque va vous demander au moins de vous impliquer financièrement et d'apporter les frais de notaire, ça, ça, ça veut dire que vous participez à l'opération euh, de manière financière. Or, il existe une technique pour que dans le compromis soit englobés les frais de notaire dans le prix de vente, et c'est cela qu'on appelle acte en main, ou ça peut aussi s'appeler contrat en main. Et là, le, le prix de vente principal, on va dire, devient 114 000 euros versus les 105 000 euros. Pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer un exemple. Alors, tiré de mon expérience personnelle, hein, c'est un, un appartement dans la banlieue lyonnaise que j'ai trouvé pour un client investisseur. Euh, et vous allez aussi avoir le, le, le compromis tel qu'il a été rédigé avec cette notion d'acte en main. La petite annonce tout d'abord, c'est un appartement de type T4 Voilà dans la, dans la commune de Villeurbanne, c'est une ville limitrophe à Lyon, Donc l'appartement lui-même, le prix de vente 105 000 euros, c'est comme une agence est intermédiaire, Donc il y a bel et bien 105 000 euros de biens immobiliers et 5 000 euros de frais d'agence, c'est véritablement comme c'était indiqué dans, le, dans, dans mon exemple. Et puis vous avez le détail de la, de la petite annonce, donc euh, euh, appartement, euh, configuration, surface, etc. Donc vous voyez ce prix 105 000 euros, donc il n'y a pas les frais de notaire qui sont indiqués. Et dans le compromis euh, je prédigé chez le notaire, voilà comment ça se présente. et Vous retrouvez ici le prix, donc le prix de cet appartement. La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennement le le prix principal de 114 000 euros en chiffres et en lettres. Donc, selon euh, s'appliquant aux meubles, il n'y en a pas et aux biens immobiliers à 114 000 euros. Donc, vous voyez, le prix de 105 000 euros a disparu. On passe directement à un prix principal à 114 000 euros. Et sous la rubrique du prix euh, est indiquée la notion contrat en main. Euh, il est précisé que le prix ci-dessus, indiqué, comprend les frais, droits et émoluments d'acquisition et ces frais s'élèvent à la somme de 9000 euros, et c'est là où on retrouve le fameux euh, 8% du prix du bien, donc 9000 des, des, des, euh, euros, 8% des frais de, de, de, du bien immobilier. Donc vous comprenez cette notion, c'est que vous empruntez la totalité du bien, et puis les, les, les émoluments, enfin les frais de notaire sont inclus dans le prix du bien. Que, que pensez de cette technique Alors bah, déjà je vous la partage pour que vous la connaissiez, elle est véritablement maniée avec grande précaution, alors ça peut très clairement ne pas fonctionner, il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire que euh, bah, beaucoup de vendeurs ignorent totalement cette, euh, cette technique. Euh, si vous le souhaitez le faire, alors ça se négocie en amont lors de la négociation du prix, et en aucun cas une fois arrivé chez le notaire, le compromis rédigé, et puis au dernier moment devant tout le monde vous voulez inclure cette clause pour pouvoir emprunter, euh, y compris les frais de notaire et faire un acte en main, ça, ça peut clairement effrayer un vendeur. Donc sachez-le, si vous pensez que c'est la règle et que ça va, euh, vous allez pouvoir l'appliquer comme vous le voulez, c'est une erreur ça dépend du bon vouloir d'un vendeur, et dans un marché équilibré, un vendeur, bah, ça peut lui mettre un doute sur votre solvabilité, si vous voulez tout emprunter et ne, ne rien euh, investir de vos, de vos propres deniers, ça peut clairement euh, faire en sorte qu'il pose le stylo, donc connaissez cette technique, mais maniez-la avec prudence. Voilà pour euh, la technique d'aujourd'hui, l'acte en main, merci d'aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager et à me poser vos commentaires et vos autres questions qui pourront faire l'objet également d'une vidéo. A bientôt en tout cas pour les prochaines et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube